Maintenant que je me suis débarrassée de cette corvée, mais arrête, je vais retourner en classe. Mais ce n'est pas. Oh c Tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, ah Sakuya C'est comme ça que tu parles à ton frère après toutes ces années Mon frère, c'est une plaisanterie. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Je ne plus m'adresser la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des sangs mêlés. J'ai mieux à faire. Tu vois pas mes cheveux les têtes qui vont avec un. Hein et... Imagine, Attends C'est ça une musique de conflit Je suppose que d'être dans le même lycée n'y change rien, ce qui est fait et fait. Je n'ai pas fait exprès d'entendre ça, mais je crois que j'ai surpris un secret croustillant Sakazaki Yuya Le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée serait le frère de Sakuya J'espère tellement... qu'on aura le temps un jour de faire le run de la dernière route parce que vous apprenez un de ces trucs sur Yuya qui le classe directement dans mon top mmh. Je me demande Ah oui c'est ce genre le, le perso connard avec la backstory Non euh, non non non, non, non. Ah bon Il est priceless from start to bottom euh... <rire> le, le truc avec ce jeu c'est que t'as environ euh... t'as 13 routes à faire avec tous les oiseaux et au bout de ces 13 routes là la hurtful la boyfriend route se débloque et c'est en gros une histoire juste que tu lis pendant 7 heures. Et cette histoire là est pleine de drama, de retournement de situation, euh, de science-fiction, de, de, de, de, de, de dystopie, de secrets de famille. Euh, et c'est ouf! Moi j'ai crié de peur à un moment parce que je l'ai fait à 3 heures du matin. Et plein des trucs de, de absolument incroyables sur les personnages que tu vois pas si tu fais juste les routes au départ. Donc on va essayer de faire le plus possible. Et moi je suis opé pour qu'on stream ça. Jusqu'au bout du jeu, et que les gens apprennent bah, tout ce que bien. je sais. <rire> Alors il y a Armington qui nous dit le perso connard avec une backstory Bakugo quoi. Alors c'est oh exactement à vous... lui que je pensais quand oh je dit Oh mon ça. dieu, <rire> vous êtes intenable. Donc je me demande ce que ça cache. Hey oh Tu as tout entendu, non Tu es ennemi de Sakuya Je, je, je, je suis désolée Je ne voulais pas. Haha, <rire> ce n'est pas grave. Mais je m'efforce toujours d'être sexy et charmant quand je suis en compagnie d'une jeune fille. Et ce que tu as vu n'était pas très cool. Je veux dire, c'est gros fuckboy. Gros fuckboy Yuya. Regardez-moi sa gueule. <rire> Avec la petite cravate qui est, qui est, qui est, qui est loose. Ce pigeon-pan s'appelle oh Sakazaki Yuya, un oiseau de la haute société. Non mais il a tout. Les lunettes, les, les, les trucs dans les cheveux, la, ch la cravate. Avoue, tu l'aimes bien. Avoue, t'aimes bien le fuckboy. Ah, t'aimes pas le fuckboy? Non mais c'est un peu facile, tu vois ce genre de personnages j'évite de tomber sur ce genre de, de personnages. Ouais je vois le genre, bah on, on, on, on va voir qui tu veux vouloir Qui ça, qui tue quoi, quoi Terence tu tues qui J'ai pas compris euh, alors, si <rire> j'ai bien elle... ce... Ouais Non alors si j'ai bien ce jeu, elle tue donc... Nageki et Yuya Quoi mais attends, attends, attends, Qui est-ce qui tue Nageki Je, je, je... Dis... <rire> oui Dis-moi quand est-ce que j'envoie le Stropole Enfin, quand il y aura assez de. Euh, de alors, il faudra tous. Attends, je juste sortir mon carnet que j'utilise pour le travail. Voilà, hein. Euh, mon carnet professionnel est maintenant utilisé pour faire la liste de tous les oiseaux qui existent. <rire> euh, donc, on a vu. On a vu qui On a vu Ryuta, le BFF. Ouais. On a vu Kazuaki Nanaki. On a vu Nanaki. On a vu Sakuya Shirogane, le français. Je vais juste mettre le bel, ce sera plus simple. Ouais, le bel. du siro. Donc, la tourterelle de la bibliothèque. Yuya Sakazaki. Non, mais j'ai tout écrit en fait dans le Ah, d'accord. Il en reste encore pas mal. Ouais, Armington marque un point. Sakazaki, il est de la haute et c'est un fuckboy qui le directe. Laissez-lui le temps de le connaître, d'apprendre à le connaître. Tu m'avais dit pareil pour Bakugo, donc. Eh, eh, eh, eh, eh, Moi je disais ça, je disais rien. De toute manière, on n'a pas encore rencontré mon fav. Voilà. Je, je est-ce que, que, vous... oui est que du coup est-ce que du coup j'envoie le Stropel quand on rencontre ton fave ou non, après enfin tu me dis, tu en fait, me dis oui. le truc c'est que euh, un des derniers persos euh, qu'on voit mais qu'on peut pas date cependant est euh, à la toute fin de la première route donc euh, ah, t'envoie encore oui, oui, pour un petit moment avant qu'on passe le Stropel. Ok. <coughs> donc Yuya je ne lui ai jamais parlé mais c'est une vedette dans notre lycée même si son comportement fait parfois scandale je vous laisse imaginer ce que c'est hein. Tu t'appelles. Obi-Wan, c'est ça. <rire> Comment connais-tu mon nom Je connais tous les autres du lycée et tu es la seule humaine. <rire> Putain, ça peut plus. C'est tellement... <rire> vas-y, vas-y, Obi-Wan est une rose en un de <rire> C'est toi. C'est moi. Et tu dis être une amie de Sakuya. Exactement, notre première rencontre a été plutôt explosive. On est dans la même classe, c'est tout je n'aurais jamais cru que ce soi-disant aristocrate prétentieux soit ton frère. Soi-disant aristocrate. Il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai, un pur, en char et en plume. Putain. En et en plume. Ah. Oh. Mais alors, il faut savoir que en anglais, en anglais, toutes les deux secondes, ils disent anybody à la place de anybody. C'est euh, génial. Ouais. Sérieusement. Et aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance, ma belle. À plus tard. Ah oui. Et en anglais, il dit mon ami. Genre, il le dit. En français Mon ami Quand il parle en anglais Il fait genre, goodbye, ouais, mon ami, comme ça. <rire> <rire> Adieu, chérie. Un authentique noble oiseau. Je ne me serais jamais no douté no. pour Yuya. Il a sans doute un secret inavouable là-dessous. La réponse est oui. Oui, évidemment. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence, mes oiseaux. Youpi J'ai levé oh. les bras. Hein. Euh... <rire> Monsieur où est Ryuta Alors on me dit que ce RP est génial, d'aider. T'inquiète, j'aurais toujours voulu être un oiseau dans ma vie. Ce <rire> ne sont pas les pigeons que vous recherchez. Donc c'est quoi C'est Ryuta, a... Ryuta qui a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer, il y est peut-être toujours. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Je vais, oh, passer... le ouais. Je vais passer à l'infirmerie, vérifier qu'il va bien. Il y a Xéa qui dit « Oh oui, l'infirmerie. Non, <rire> putain, Xéa Ça m'étonne tellement pas de toi. Je, je, je, je t'envoie un emoji gros yeux. Excusez-moi. Et là, là, vous allez avoir le meilleur thème du monde. Il y a un oiseau oh, ici. De... Personne ne sonne derrière les rideaux, et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse cueilleuse ne sent aucune présence. C'est la force. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Bizarre, il est déjà rentré chez lui. Je me sens un peu nerveuse à fouiller la pièce vide. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas souvent venue ici. À la différence des Ryuta, j'ai une santé de phare. C'est parce que je suis une chasseuse cueilleuse. Waouh Ils ont toutes sortes de médicaments ici Etilpare, trifeux, benzène, lucio, qu'est-ce que ça soigne Vous voulez tester Docteur Et là non, parce que je peux vous en prescrire quelques-uns, si vous insistez. Hmm Et laissez c'est Tchaïkovski, son thème musical. Et... Ah non, merci Rencontrer Chou Iwamine. Du coup, ce perdre s'appelle Iwamine Chou. Tu peux écrire juste Chou, franchement. C'est le docteur du lycée. Ça me stresse, ils ont mis des prénoms forcément. <rires> il ne faut pas dire ça, mais moi, il me donne la chair de poule. Et il a une mauvaise réputation parmi les élèves. <rires> alors, attends, attends, attends, qu Pourquoi ils ont pas dit la chair de pigeon mais... Ah, ça m'énerve <rires> C'était que... gratuit Non, non, Balka, il y a plus grave. Il y a des gens qui veulent baiser, Chou. Quoi? je suis où je, je, je tiens à dire. Euh, Coca, ouais, il euh, je, dit... je, je... Coca, il a dit. Coca, il a dit, elle est dans mon lit. Il y a Fly aussi qui veut le baiser. Ah il oui, semble pas du tout à son pigeon mais, mais oui mais c'est pas... moi des médocs à ce <rire> <rire> Feed me <the> daddy <rire> Tous les oiseaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper me l'expression. Son son visage <rire> Oh mon dieu Y'en a qui veulent tâter de son stétoscope hein, par ici. <rire> Mon Dieu, il, y aura, il, y aura un, il y aura un date genre... Euh... Ok d'accord. Ah non mais oui tu peux date où Non non ah. mais enfin je veux dire il y aura un date genre euh, consultation médicale. Alors je vais bon, à le TS4. <rire> je, je vais à le TS4. Je vais prendre train <rire> jusqu'à Paris. On va s'asseoir. Je vais te regarder dans les yeux et je vais te dire frère le RP docteur. Point. <rire> ouais je savais. Alors... Je ne les porte ni approcher. C'est quoi Un genre de docteur ninja Ah oui, Naruto, je connais. C'est Comment s'appelle la Sanjin dans Naruto, là Ah Je sais pas, je suis pas envoyable. Je sais plus, hein. Whip central Le prends en docteur principal, je fais des dit pour la sécu tout de suite. Le nom de la Sanjin qui heal dans Naruto. Tsunade. Ah, voilà, c'est Tsunade. Bref. Alors, vous n'avez pas la de présenter... mais il est à fond, Montre. Alors, attends. Je... Ah, mon dieu, j'avais pas vu Eh ben, dis donc, que Je le prends un docteur principal quand il veut. Je fais les papiers pour la sécu tout de suite. Mon dieu. <rire> mon dieu, écoute. Je, je, je ne king shame pas, mais je m'inquiète. Alors. Vous n'avez l'air de présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Vous cherchez quelque chose Ah. On m'a dit que Ryuta, euh, Kawara de la classe 2.3, était venu ici. Lui, il est déjà reparti. Oh, pourquoi il n'est pas venu me dire qu'il est rentré chez lui Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller. Je suis très impliquée. Ouf Enfin sortie de cet entre maléfique. Ryuta est rentrée, alors, qu'est-ce que je fais Oh, je n'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelles activités on nous propose. Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration, d'observation des oiseaux. Il n'y avait pas un autre et si j'allais jeter un coup d'œil à l'équipe d'athlétisme, je courais au collège et j'adorais regarder les oiseaux sauter dans tous les sens. Allez, je crois que leur salle est au rez-de-chaussée sur le côté. Une colombe blanche a l'air de piquer une colère. Ce pudding est scandaleux Okazan le refuse Mensonge Malveillante falsification Il danse autour d'un pudding écrasé. Et ce n'est pas très gentil pour le pudding c'est Le meilleur, le plus beau, mon amour Donc aussi oko -san. Il n'en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons-pains. Je crois. Et j'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image sur sa tête, sa magnifique tête. C est, c est, c est, cette tête qui soigne des dépressions. Qui... Donc, au cas où vous ne l'ayez pas compris, c'est le fave de Dédé. Yes Je l'aime <rire> tant Je l'aime tant C'est un petit coussin avec sa tête et une petite peluche c'est vrai, je les ai vus euh, de mes yeux, c'est vrai. Et oui. Alors attends, qu'est-ce qui sera con qu Super glauque le club d'observation des oiseaux pour les oiseaux. KG Bird, oh mon dieu, Coca. Alors. <rire> en Donc soit. lui, il fait partie ouais. du club d'athlétisme, c'est cela. Okay. Il est surexcité. No shit, Sherlock. <rire> <rire> Okosan a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison <rire> Okosa a demandé qu'un pudding soit offert aux nouveaux membres. Attends, Mais ce n'est pas du pudding! Banni, méprisé, <rire> en un mot trahi, jeté à la rue et abattu par ceux qui avaient toute sa confiance. Ah, tu ah. t'as dit mon ami. <rire> et tu me plonges Je le pudding dans le, dos. Tes dans le dos. <rire> C'est écrasé, Alors, assez de boutons. Il y a, oui. a, a Terence qui dit que tu fais super bien le roucoulement. Alors il faut savoir qu'il y a des années d'autres. Mais vraiment. Il se pourrait que pendant toutes mes années à la fac. Euh, je disais bonjour à mes amis en roulant de loin, mais genre à 10 mètres derrière. Et le truc c'est que ceux qui me connaissaient très bien me reconnaissaient. Et ceux qui étaient amis avec moi depuis peu de temps pensaient qu'il y avait un oiseau. Et quand ils réalisaient que c'était moi, je crois qu'ils me trouvaient un petit peu bizarre. Puis après ils apprenaient à me connaître. Voilà. Et il faut savoir qu'il fait ça dans la rue aussi, genre quand il, quand il me voit de loin, des fois, il fait ça. Ouais, ouais. bah oui, bah oui, tu fais partie des gens qui, <coughs> qui, qui sont courts. Non, non, mais, non, mais je, je préviens oui. le, le, le, le chat. Un petit Bref, Blaf. je, je t'en prie. Oui, allez, reprenons. C'est écrasé, assez dégoûtant, mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pudding acheté en magasin. Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas Inutile de se vautrer dans le sarcasme, jeune fille Okosan a lancé si une attaque, ailée, C'est super efficace Ils regretteront le jour où ils ont rencontré Okosan. Il les fera écorcher, pendre, fusiller à l'aube. Oui, il leur fera tout cela Okusan doit à présent s'entraîner afin de mériter le véritable pudding. Bien le bonsoir. Miao oui, il s'en va. Il court bien, mais qu'est-ce que le pudding a à voir avec l'équipe d'athlétisme <rire> Voilà, tu peux l'ajouter à la liste. C'est J'ai déjà. Ok. Oka Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Sun Pigeonation.